Bonjour, avant d'entrer dans le vif du sujet du recul de l'âge de départ en retraite, nous avons pensé utile de rappeler quelques notions essentielles, de rappeler l'historique des retraites et avant d'arriver au système de retraite actuel. Il faut savoir qu'avant l'existence de la retraite, la personne qui ne pouvait plus travailler dépendait uniquement des enfants ou bien de la charité. Il faut savoir aussi que dans l'histoire, tout acquis dépend du rapport de force dans un contexte économique et social favorable ainsi si le premier système de retraite a été mis en place en 1670 par colbert c'était pas pour faire plaisir aux marins mais c'était parce que c'était un moyen de garder ces marins une fois qu'ils étaient formés et qu'ils étaient tentés d'aller chez l'ennemi qui payait mieux c'était à l'époque un système par répartition donc répartition c'est une notion essentielle ça signifie que l'argent des cotisations ne passe pas par les marchés financiers mais est aussitôt, est aussitôt redistribué sous forme de pension, dans la même année. Donc, Dans le système mis en place par Colbert, tous les officiers cotisaient dans une caisse et le contenu de cette caisse était reversé aussitôt aux marins en retraite. Ensuite, d'autres systèmes se sont mis en place dans certaines professions, ce sont les régimes spéciaux dont certains existent encore aujourd'hui. Il faut attendre 1910 pour voir arriver le premier système général de retraite ouvrière et paysanne, et celui-ci était par capitalisation. C'est-à-dire que les cotisations de l'assuré, de l'employeur et de l'État étaient placées et l'assuré, récupérait à 65 ans, soit un capital, soit une rente, selon le cours du marché. Mais à l'époque, la CGT disait qu'on donnait la retraite aux morts, parce qu'en effet, seulement 8% des salariés vivaient jusque-là. Nous avons subi la crise de 1929, et elle a fait des ravages dans le montant des pensions. Mais de fait, cette loi, la première loi générale, a été peu appliquée. Le patronat refusait de cotiser. En 1936, il y a eu plein d'acquis, par le rapport de force de l'époque et les grèves, mais absolument rien sur les retraites. Bizarrement, il faut attendre l'octobre 1940 et le régime de Vichy pour mettre en place une retraite par répartition. Euh, si Vichy l'a mis en place, ce n'est pas pour faire plaisir aux salariés, encore une fois. Mais c'est parce que les cas d'évaluation depuis 1936 ont donné un coup de grâce aux retraites et au système par capitalisation. Donc le régime par répartition mis en place assurait une pension égale à 40% du salaire à 65 ans. Et en mars 1941, le constat d'un niveau très faible des pensions et la nécessité de diminuer le fort taux de chômage ont incité Vichy à mettre en place un minimum vieillesse pour les 65 ans et plus. Ce n'était pas cumulable avec un emploi, parce que c'était une mesure anti-chômage. Elle s'adressait aux personnes qui ne travaillent pas, les plus âgées et les plus inaptes. Et ça a été efficace, puisque le chômage a diminué. 1945, grand pas en avant, donc là c'est le rapport de force. La bourgeoisie totalement discréditée avec ses, sa compromission avec le régime nazi, alors que les ouvriers étaient armés et dans la rue, et dans la résistance. Donc ce rapport de force du Conseil national de la résistance a permis de mettre en place un système de retraite, le système que nous connaissons actuellement, donc système par répartition, avec trois piliers importants. La retraite accordée à 60 ans, à condition d'avoir cotisé 30 ans, mais c'était seulement avec 20% du salaire, et il faut attendre les 65 ans pour avoir les 40%. Deuxième pilier, le minimum vieillesse et troisième pilier, les solidarités dont on reparlera tout à l'heure avec des droits spécifiques aux mères et intégrés au cœur du système. En 1982, c'est la dernière année de progrès social avec la retraite à 60 ans à condition d'avoir cotisé 37 ans et demi de cotisation pour avoir le taux plein. Alors Le taux plein, c'est un, une définition également, c'est le maximum qu'il est possible d'obtenir. Dans, sinon, si les personnes n'ont pas travaillé pendant les 37 ans et demi, euh, ce taux plein est diminué d'un coefficient qui est égal à la durée cotisée divisé par les 37 ans et demi exigés. Donc, Ce taux plein à l'époque était 37 ans de, de, de 50% pour les, le privé. Pour les fonctionnaires, il était de 75% du dernier salaire sans les primes. Et pour le privé, les 75% étaient atteints par le versement d'une complémentaire à GIRC, qui a été mise en place pour les cadres en 1945 et pour les non-cadres en 1961 avec l'ARCO. Ensuite, euh, nous n'avons subi que des régressions qui arrivaient par étapes, selon le principe de « il faut diviser pour régner ». Donc déjà, 1994, régression pour le privé, les pensions et les salaires portés au compte, salaires portés au compte, c'est-à-dire les salaires qui étaient pris euh, en compte pour le calcul de la pension donc ces pensions et ces salaires portés au compte ont été indexés sur l'inflation et non plus sur le salaire moyen il fallait plus 37 ans et demi de cotisation mais 40 ans s'ajoutait à ça la décote qui n'existait pas avant et le salaire porté au compte a été calculé sur les 25 meilleures années et non les 10 et bien sûr dans les 15 années supplémentaires c'était des années qui étaient moins bonnes que les dix meilleures. En 2003, les fonctionnaires ont subi les mêmes régressions, mais ils ont conservé le dernier salaire sans les primes. Euh, Ce n'était pas un cadeau qui leur, fait, qui leur était fait, parce qu'on a constaté à l'époque, et on le constate encore aujourd'hui, que calculer le salaire avec les primes pour le privé ou le dernier salaire sans les primes pour les fonctionnaires, ça revient quasiment à la même pension. En 2008, c'est le tour des régimes spéciaux, donc qui sont alignés sur les fonctionnaires. En 2010, nouvelle régression avec recul de l'âge de départ à 62 ans au lieu de 60 ans. Et l'âge pivot, donc là aussi c'est une définition, l'âge pivot c'est l'âge d'annulation de la décote. Il faut travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas subir la décote pour les personnes qui n'ont pas travaillé de nombreuses années. 2014, réforme Touraine avec le gouvernement Hollande, vers les 43 ans de cotisation. On en parle beaucoup en ce moment parce qu'il s'agit d'aller peut-être au-delà des 43 ans de cotisation. En conclusion, les règles actuelles, c'est départ à 62 ans, départ avant pour certains métiers ou les carrières longues. Le calcul de la retraite s'effectue sur les 25 meilleures années pour le privé et le dernier salaire sans les primes pour la fonction publique. La durée de cotisation est de 42 ans pour les générations 64 à 66. Puis ensuite, les autres subissent un ajout de 3 mois de plus tous les 3 ans, pour arriver à une durée de 43 ans pour la génération 1973. La décote pour tout le monde, privé, public, est de 5% par année manquante. En fait, c'est 1,25% par trimestre manquant. Il y a tout de même un maximum de 25%. Ans, 25% donc de 5 ans d'années manquantes. Et la revalorisation, la revalorisation des pensions et le calcul du salaire porté au compte d'il y a de nombreuses années s'effectue selon les prix hors tabac des pensions et des salaires du privé qui entrent dans le calcul du salaire porté au compte. Maintenant, nous allons voir le vif du sujet, le recul des retraites, en plusieurs étapes. La première et la plus importante, celle qui est mise en avant maintenant par le gouvernement, c'est notre système de retraite est en péril, il faut absolument faire quelque chose. Ben non, c'est pas vrai. Deuxième étape, c'est tous les faux arguments qui sont mis en avant pour tenter de justifier le recul de l'âge de départ. Le premier, c'est on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Ben non, c'est pas le cas. Le deuxième, c'est il y a trop de personnes en retraite par rapport aux personnes en activité euh, qui n'arrivent pas à, à prendre en charge financièrement l'ensemble de ces personnes en retraite. Le troisième, c'est le niveau des dépenses en retraite est beaucoup trop élevé. Et le quatrième, c'est le retraité est privilégié et plus riche que la moyenne de la population, donc c'est normal qu'il se serre de la ceinture. Ensuite, euh, troisième temps, nous allons développer nos arguments. Et les, essentiellement, ce sont l'augmentation des inégalités. Euh, quatrième étape, euh, tous les habillage du gouvernement pour faire passer le recul. Euh, il prétend euh, prendre en compte la pénibilité, les carrières longues ou porter la pension minimum à 1200 euros. Cinquième étape, euh, développer nos argumentaires, nos revendications, nos réflexions. Et en conclusion, ben en janvier, tous en grève et tous en assemblée générale. La diapositive sur le système de retraite qui n'est pas en péril, il n'y a pas d'urgence à prendre des dispositions pour augmenter, alimenter les comptes. Déjà en masse, la masse des pensions représente actuellement 332 milliards d'euros. Selon le Conseil d'orientation des retraites de septembre 2022, donc très récent, il y a un excédent de 0,9 milliards en 2021, un excédent de 3,2 milliards en 2022 et il est vrai qu'il y aura un léger déficit de 10,7 milliards, léger par rapport à la somme, la masse de l'ensemble des dépenses de 332 milliards, donc un déficit d'un peu moins de 11 milliards d'euros en 2027 et le corps pronostique un équilibre des comptes à partir de 2030. Il faut savoir qu'il existe des réserves dans les caisses de retraite et que ces réserves ont été mises en place justement pour combler un déficit conjoncturel. Puis ensuite, les réserves réaugmentent lorsqu'il y a un excédent dans les caisses de retraite. Aujourd'hui, l'ensemble de ces réserves s'élève à 206 milliards d'euros à comparer au déficit de 10 milliards de 2027. Avec, à ce rythme-là, les réserves ne sont pas prêtes de disparaître rapidement. Intéressant à savoir aussi, en cas de recul à 65 ans ou à 64 ans avec une augmentation de la durée de cotisation, le système de retraite sera en excédent et, comme le disait le gouvernement pendant un moment, permettrait de prendre en charge autre chose, l'éducation, l'armée, la santé, etc. etc. Mais l'argument essentiel, et il est souligné par le corps aussi, le conseil d'orientation des retraites, c'est que regarder un déficit momentané n'est pas la façon la plus pertinente de mesurer l'avenir des systèmes de retraite. Ce qu'il faut regarder, c'est la part des dépenses dans le, dans le produit intérieur brut. En effet, imaginons par exemple une, une dette que deux personnes ont remboursée, une dette de 2000 euros. Euh, L'une des personnes est au RSA avec un revenu mensuel de 600 euros. L'autre à la tête d'une entreprise du CAC 40, au revenu moyen mensuel de 660 000 euros. C'est un constat. Le euh, plus important, ce n'est pas le montant de la dette qu'ils ont remboursée, mais leur capacité à rembourser. Et là, le graphique euh, du Conseil de du retraite, des retraites de 2022 montre que la part des dépenses de retraite dans le PIB n'est vraiment pas très importante et n'est pas inquiétante pour l'avenir. Dans le scénario le plus mauvais, c'est-à-dire un, une productivité horaire de 0,7%, au pire, dans le pire des cas, donc cette part des dépenses se maintiendrait. Le conseil d'orientation des retraites table plutôt sur une cro... un taux de croissance de 1% et là vous voyez que à long terme le... la part des dépenses de retraite dans le PIB baserait... baisserait à 13,7% et ce taux de croissance est supérieur, soit de 1,3% soit 1,6%. À ce moment-là, la part des dépenses baisse énormément soit de 12,8, soit même de 12,1 Aujourd'hui, il n'y a pas péril en la demeure et la part des dépenses dans le PIB n'est pas importante. Dans le diaporama du gouvernement qu'il a donné aux partenaires sociaux pour sa troisième séance de, dite de concertation, il montrait que le système aura un déficit de 12 milliards en 2027 et 15 milliards en 2032. C'est bien pire que ce que le graphique du Conseil d'orientation des retraites montre. Alors il ne pas les chiffres, mais il triche en prenant des hypothèses qui lui vont bien. Quand il veut présenter des scénarios préférés, ben, il met en avance une hypothèse de chômage très très réduite, à 4,5%. C'est l'objectif de Macron euh, lorsqu'il prétend que le, le système de retraite doit être, amélioré, doit être reculé à 65 ans, et que ça permettrait de, de, de diminuer le chômage. Et quand il veut décrédibiliser l'augmentation du taux de cotisation, à ce moment-là, il s'appuie sur un taux de chômage de 7 c'est le pronostic réel du corps. Ainsi, avec ces 7 de chômage, le gouvernement affirme que les cotisations devraient augmenter de 400 euros par an en 2027 et 560 euros en 2032. Évidemment, ça peut faire peur. Mais quand on regarde l'évolution et la réalité, ça ne représenterait que 46 euros par mois pour un salaire brut qui sera à l'époque, en 2032, de 3 888 euros par mois. Ça veut dire une augmentation d'à peine 1,1 dans 10 ans. Et c'est quelque chose qui est crédible et qui serait certainement assuré assumé par les salariés pour avoir une retraite décente à partir de 62 ans. Nous arrivons maintenant dans les faux arguments mis en avant par le gouvernement pour justifier un recul. Le premier qu'on entend déjà depuis un certain temps, c'est la société vieillit, il faut travailler plus longtemps. Euh, ben, Ce pas vrai. Hein. L'espérance de vie, c'est vrai que ça a eu augmenté, mais ça n'augmente plus. Vous voyez sur le graphique que l'espérance de vie subit un palier maintenant depuis environ 2013. Et là, ce ne sont, ce sont pas l'espérance de vie à la naissance, que l'espérance de vie à la naissance commence à baisser, mais c'est vraiment l'espérance de vie à 65 ans. Donc, on n'a pas l'espérance les, les, de vie à 60 ans, qui sera encore plus pertinent. Et donc, lorsqu'une personne arrive à vivre jusqu'à cet âge-là, euh, combien d'années peut-elle espérer vivre encore Ce que regardent aussi les, les personnes en retraite, c'est l'espérance de vie sans incapacité sévère, et là, vous voyez qu'elle est beaucoup plus limitée. Et cette espérance de vie continue d'augmenter parce que la, la, la médecine fait des progrès. L'espérance de vie sans incapacité serait de 12 ans pour les femmes et de 11 ans pour les, femmes, pour les hommes. Elle augmente en, encore de 2 mois par an. Et l'espérance de vie sans incapacité sévère, et là, c'est ben on reste chez soi et puis on ne peut plus faire grand-chose, n'est que de 18 ans pour les femmes et 16 ans pour les hommes. La diapo suivante montre que espérance de vie en augmentation et progrès social ne sont pas incompatibles, la preuve. On voit sur le graphique que depuis 1790 jusqu'à nos jours, l'espérance de vie a beaucoup beaucoup augmenté grâce aux découvertes de la médecine. Le premier choc en 1790, c'est la découverte par génère du vaccin contre la variole. Le deuxième, la deuxième augmentation, 1890, c'était le, tous les vaccins mis en place par Pasteur. Et la troisième révolution de la médecine, c'était la révolution cardiovasculaire à partir de 1960. Donc vous voyez sur les graphiques que l'espérance de vie à la naissance, l'espérance de vie à 40 ans, l'espérance de vie à 60 ans a toujours continué à augmenter. Et pourtant, pendant le même temps, le progrès social a augmenté. C'était la fin du travail des enfants, c'était la baisse du temps de travail par jour, c'était la baisse du temps de travail dans la semaine, déjà on ne travaillait plus le dimanche et puis ensuite le samedi. C'était la baisse du temps de travail dans l'année avec l'existence des congés payés en 1936, et puis la, la baisse du temps de travail dans la vie avec les études qui se sont poursuivies de plus en plus tard et l'invention de la retraite qui est une bonne chose. Le progrès social, pour nous, c'est vivre plus longtemps et travailler moins longtemps, et c'est possible. Toujours cet argument sur euh, « on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps ». On s'aperçoit qu'aujourd'hui, toutes les contre-réformes passées ont fait que euh, l'augmentation de l'espérance de vie a déjà été grignotée par les précédentes réformes. Le nombre d'années passées en retraite diminue, et si Macron impose sa réforme, elle va diminuer encore plus. C'est évident sur le graphique, vous le voyez, vous voyez les précisions sur le tableau. En 1900, la génération 1949-1950 pouvait espérer vivre pour les femmes 27 ans et demi et pour les hommes 23 ans et 8. Sans Macron, ça a déjà beaucoup baissé, puisque les femmes, c'est seulement 26, un peu plus de 26 ans d'espérance de vie et pour les hommes 22 ans et 8 d'espérance de vie en retraite. Et si Macron passe sa retraite, son recul à 65 ans, ce ne sera plus que 24 ans, 6 pour les femmes et 21 ans, 3 pour les hommes. Donc ce temps de retraite diminue et si, Ma si Macron arrive à, à imposer, il remettrait les hommes dans la situation de 1930 et encore avant pour les femmes. C'est vraiment un recul social très très important. Autre faux argument mis en avant par le gouvernement, il y a de plus en plus de personnes en retraite alors que le nombre d'actifs n'augmente pas dans la même proportion. et La, la production euh, permise par le travail de, de, de ces actifs euh, n'est pas suffisante pour prendre en charge autant de personnes en retraite. Donc déjà, première remarque, faire travailler de toute façon plus longtemps euh, les personnes qui, sont, qui devraient être en retraite n'est pas souhaitable. Par cause, à cause du temps partiel imposé, à cause du chômage trop important, à cause de la non-prise en cause des pénibilités qui fait que les personnes ne peuvent pas travailler déjà jusqu'à 62 ans. Mais la question essentielle qui est, qui est à prendre en compte, c'est sur la prise en compte du bon ratio et de la productivité horaire. Alors, le bon ratio, vous voyez sur le graphique, il y en a au moins trois. Euh, celle que le gouvernement met en place, c'est celle du bas, en bleu celle de, sur la dépendance vieillesse. Il regarde uniquement le rapport entre les retraités, en fait les plus de 60 ans, et les actifs, mais en fait ce sont les personnes qui sont censées travailler, qui ont entre 20 et 59 ans. Nous, nous mettons plutôt l'accent sur le, la dépendance démographique qui est en rouge juste au-dessus, c'est-à-dire le rapport entre les inactifs, les inactifs étant les moins de 20 ans et les plus de 60 ans, par rapport aux actifs, qui sont toujours les personnes de 20 à 59 ans, ou mieux encore, le ratio de la dépendance économique, qui est encore au-dessus, et qui, est encore, qui, qui évolue beaucoup moins, c'est le rapport entre toutes les personnes inoccupées, les moins de 20 ans, les plus de 60 ans, et les chômeurs, par rapport aux occupés, les 20 à 59 ans. Alors pourquoi ce sont ces ratios qui nous occupent Parce que c'est un choix de société. Pour nous, ce n'est pas le nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs qui est important, c'est le travail des occupés. Est-ce qu'il per... est qu permet de créer assez de richesses pour prendre en charge toutes les autres Et puis ensuite, deuxième question politique, quelle part de richesse est-on consacrée aux jeunes, aux retraités, aux personnes âgées, aux chômeurs Et c'est ce ratio de choix de société, ce ratio politique, qui est à prendre en compte, et nous remarquons que ce ratio de dépendance économique ne se dégrade pas aussi fortement que les autres. Il passe de 1,38 en 1960 à moins de 1,6 en 2060, et si par hasard, ou par volonté politique, le taux d'emploi des femmes atteignait celui des hommes, il serait toujours de 1,38, alors que les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites font toujours en sorte que les femmes travaillent moins et sont toujours moins bien payées. Ce qui n'est pas un choix politique très pertinent pour nous. L'élément quasiment le plus important vis-à-vis -vis du gouvernement qui prétend toujours que les actifs ne peuvent plus payer leurs pensions puisque le nombre de retraités augmente, c'est la productivité du travail. Euh, la productivité horaire du travail, c'est la quantité de travail qu'une personne peut fournir en une heure. Productivité horaire. Par exemple, si une personne produit deux fois plus en une heure, évidemment, elle peut prendre en charge deux fois plus de personnes qui ne travaillent pas. Donc, La diapo rappelle l'augmentation de la productivité horaire depuis deux siècles, au début de l'industrialisation. La productivité horaire a été multipliée par 30 et ça a permis, mais grâce aux luttes, parce que rien n'est jamais acquis gratuitement, Qu'un ou une salariée d'aujourd'hui, par rapport à celui ou celle du début du 19e siècle, travaille deux fois moins, mais produit 16 fois plus. Et tout ça a, été permis, par le... Tout ça a permis le progrès social dans l'histoire, et ça a été payé par la productivité horaire. Il fallait travailler 70 heures par semaine en 1909, 12 heures par jour en 1948. Les congés payés n'ont été imposés qu'en 1936, et puis ensuite on a connu les études, la retraite, qu'on ont le temps de travail sur la vie. Le tableau de montre ce qu'a permis la productivité horaire, qui était en moyenne sur les 30 dernières années de quasiment 2 hein, c'est marqué 1,91. Et vous voyez, deuxième ligne, progression du salaire réel 0,66 ça veut dire qu'un tiers de la productivité horaire a été utilisée pour euh, la progression du salaire. Aujourd'hui, il est vrai que la productivité horaire augmente moins, le corps euh, commence ses scénarios à 0,7 est sur 1% par an, mais la productivité horaire est toujours là et justifie le fait qu'une personne seule, pendant une heure, travaille beaucoup plus et peut permettre de prendre en charge beaucoup plus de personnes. Alors il ne faut pas confondre augmentation de la productivité horaire et augmentation continue de la production jusqu'à épuisement de la terre. La productivité horaire permet seulement de réduire le temps de travail individuel sur la vie. Et le reste, est-ce qu'on doit produire toujours plus ou un peu moins Tout cela dépend de choix politiques en fonction de la société que nous voulons. Et vous savez bien sûr laquelle nous voulons. Autre argument du gouvernement, les, les retraites coûtent beaucoup trop cher, il faut diminuer les dépenses de retraite. On voit sur le diaporama que les dépenses ne sont pas préoccupantes, elles n'augmentent plus à cause de toutes les contre-réformes déjà prises. Et donc, ce qui se fait au détriment, évidemment, du nombre de personnes en retraite. Si on ne dépense pas plus alors que le nombre de personnes en retraite augmente, ça veut dire qu'il eh ben, y a un peu moins de parts de gâteau pour tout le monde, pour tous les, toutes, tous les pensionnés. La courbe du dessus montre ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de réforme et s'il si y avait toujours eu indexation des pensions sur les salaires, avec une, une part... De, des dépenses de retraite dans le PIB qui auraient augmenté sans cesse. On part de 16%, on arrive quasiment à plus de 21%. La courbe d'en dessous montre l'effet de la réforme de l'indexation des pensions et du salaire porté au compte sur l'inflation et non plus sur le salaire moyen. Et c'est quelque chose qui a coûté vraiment très très cher aux pensionnés, aux retraités. Et enfin, la courbe d'en dessous montre la conséquence de toutes les réformes et de celle de l'indexation sur les prix. Le deuxième graphique montre la part des plus de 65 ans dans la population, qui augmente de façon constante, au moins jusqu'à 2060. Après, il y a quand même le baby-boom qui va se finir, et les, les personnes qu qui sont nées à l'époque vont décéder, donc le nombre de retraités va diminuer. Mais aujourd'hui, on en est là. Et la courbe en rouge montre la part des dépenses de retraite dans le PIB qui augmente forcément. Il y a plus de retraités, on leur consacre une part du PIB plus importante. Et ensuite, le scénario du gouvernement, avec, euh, on serre la vis sur le, le montant des pensions, et ça permet, malgré l'augmentation du nombre de retraités, de dépenser de moins en moins. Et ça, ce sont, si aucune réforme aujourd'hui n'était mise en place, la part des dépenses serait bloquée de toute façon. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas du tout, mais c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui. Et ça nous fait dire que c'est pas vrai. La part des dépenses dans le PIB n'augmente pas alors qu'elle le devrait. C'est ce illustre la illustre diapos la diapositive suivante. Euh, les dépenses de PIB, comme je le disais, les dépenses de retraite dans le PIB sont programmées à la baisse, sans même avoir besoin de prendre des mesures supplémentaires. Donc, sauf dans le pire des scénarios, avec un, une croissance à 0,7%, euh, ce qui n'est ce qui ne s'est jamais produit, la part des dépenses diminue. Si on détaille dans les années qui arrivent entre 2002 et 2021, les dépenses de retraite, c'est vrai qu'elles ont augmenté 2 en moyenne par an, de plus que l'évolution des prix, mais c'est essentiellement du fait de l'arrivée à partir de 2006 des générations nombreuses du baby-boom et de la faible croissance du PIB. Il y a eu la crise sanitaire de 2020 et la crise économique de 2008-2009. Entre 2021 et 2027, la part de 13,8% du PIB restait quasiment stable. Entre 2027 et 2032, la part progresserait fortement sous l'effet de la forte contraction du PIB à cause du ralentissement économique lié à la remontée du taux de chômage. Mais ça, c'est une hypothèse du corps puisque Macron promet une, un taux de chômage de 4,5%. Le corps n'y croit pas trop, mais il est bien obligé de le mettre dans ses, dans ses tablettes. Et ensuite, il repasse à un taux de chômage de 7%. Et c'est pour ça que le, le PIB baisse. Donc, la part des dépenses euh, des retraites semble augmenter mathématiquement dans ce PIB. Ensuite, la part des dépenses dans le PIB augmente, varierait entre 14,2% c'est le scénario 1,6% de croissance et 14,7% dans le scénario 0,7, avec un taux de cible de taux de chômage à 7% au lieu de 5% en 2027, et à, à partir de 2033, la part serait en baisse, donc le scénario 1,6, 1,3 et 1, et resterait quasiment stable dans le scénario mauvais de 0,7, scénario qui est nouveau, qui n'existait pas avant. Euh, si on retire ce scénario, la part des dépenses dans le PIB baisse dans tous les cas. Au final, la part des dépenses en retraite dans le PIB serait en baisse dans les scénarios 1, 3 et 1, 6. Elle resterait stable dans le scénario 1 et elle augmenterait dans le scénario introduit en 2022, où la productivité du travail progresserait de seulement 0.7. À l'horizon 2070, la part des dépenses de retraite varierait ainsi entre 12,1% du PIB, scénario 1.6, et 14,7%, scénario 0.7, contre 13,8% en 2021. En conclusion, ce n'est pas vrai. La part des dépenses de retraite dans le PIB n'augmente pas et le système de retraite n'est pas en péril. Nous arrivons aux conséquences pour les retraités de toute cette baisse de part de PIB de part des retraites, des dépenses de retraite, dans le PIB. Euh, le graphique montre euh, l'évolution de la pension moyenne de l'ensemble des retraités relative aux revenus d'activité moyen. Vous euh, voyez, elle est à environ de 50% actuellement et elle est prévue à la baisse entre 39,4 et 32,6 euh, dans tous les scénarios. Euh, C'est l'application de la politique de Macron, hein, la politique euh, avec des éléments complémentaires depuis le de 2017, il faut toujours plus d'argent pour les riches, c'est leur ruissellement. Il faut une baisse des impôts sur le travail et sur la production. Et il faut baisser les dépenses de l'État, du chômage, de la Sécu et des retraites. Ça découle de sa décision politique de ramener le déficit public sous les 3% du PIB en 2027. Et s'il veut arriver à cela, ça veut dire limiter l'augmentation des dépenses hors inflation à 0,6% par an sur le quinquennat. Or, les dépenses de retraite représentent déjà le quart des dépenses publiques. Elles progressent de façon naturelle de 1,8%. Ça veut dire qu'il faut fortement brider toutes les dépenses, euh, justice, armée, éducation, sécurité, santé et celle des retraites. Alors que dans le même temps, ben, la pension moyenne, euh, qui augmentait jusqu'à maintenant, euh, baisse fortement. On avait l'impression que la, la pension moyenne augmentait, mais ce n'était pas parce que la pension des, de chaque retraité augmentait. C'était une statistique, statistique, statistique trompeuse qui repose sur l'effet noria. L'effet noria, c'est parce que de nouveau, les nouveaux retraités qui arrivaient dans les, dans les statistiques avaient des revenus plus importants que ceux qui décédaient. Mais aujourd'hui, cet effet a cessé depuis 2018 et la pension moyenne diminue. Et le graphique montre que la pension relative va diminuer d'un tiers en 50 ans. Euh, pension relative, ça ne veut pas dire que la pension de chaque retraité baisse, euh, son niveau de vie baisse, on verra ça tout à l'heure, mais c'est la pension relative au revenu. Ça veut dire que les, le, le salaire moyen augmente beaucoup plus que la pension moyenne. Le gouvernement veut diminuer la pension des retraités, et pourtant le retraité n'est ni privilégié ni riche, ce qui se dit par, euh, par moment. Le premier argument qui est mis en avant pour dire que le, le retraité est riche, c'est que, vous voyez sur le graphique, les petits morceaux en gris sont supérieurs à 100%. Ça voudrait dire que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de l'ensemble de la population. Alors c'est vrai, il est supérieur à l'ensemble de la population, mais ce n'est pas une comparaison pertinente. Parce que dans l'ensemble de la population, il y a par exemple tous les jeunes qui n'ont aucun revenu. Si on prend en compte simplement le niveau, le niveau de vie euh, des actifs, alors là, on là la courbe qui, que vous pourriez avoir sous les yeux euh, serait légèrement en dessous de, de celui des actifs, en dessous des 100%. Aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est légèrement inférieur à celui des actifs disons qu'il est comparable. Mais ce qui est important, c'est qu'avec toutes les contre-réformes mises en place, ce niveau de vie des retraités va baisser d'un quart en 50 ans. Il va ramener les retraités dans la à la situation qu'ils subissaient en 1980, et c'est une réelle rupture. Le progrès social a permis que les pauvres personnes en retraite aient le même niveau de vie que les actifs, et là, ils vont reculer et retrouver retrouver un niveau de vie bien inférieur, ce qui n'est pas normal. Les deux graphiques de la diapo suivante illustrent des constats. Dans 50 ans, les pensions auront chuté d'un tiers par rapport au salaire, et le niveau de vie aura chuté d'un quart, et le taux de remplacement diminue. Alors, le taux de remplacement, c'est le montant de la pension par rapport à l'ancien salaire. Vous voyez qu'il est de l'ordre de 80 aujourd'hui. Il va baisser entre... Il sera inférieur à 75%, il va tourner autour de 70%. Et l'autre graphique montre le taux de remplacement médian par génération pour les retraités. Et là aussi, il est à la baisse. Aujourd'hui, une grande partie des pensions sont faibles. 48% des femmes et 12% des hommes ont un revenu, ont une pension inférieure à 1000 euros bruts. Et 4 retraités sur 10 sont au minimum de pension signifie que tout, toutes les, tous les pensionnés vont voir leur, leur pension, leur niveau de vie diminuer, mais parmi eux, il y en a une grande partie qui sont très très pauvres et qui vont subir encore une paupérisation plus importante. Nous arrivons à nos arguments pour euh, refuser ce recul de l'âge de départ en retraite à 65 ans. C'est l'augmentation des inégalités et notamment l'inégalité devant la mort. Le graphique tiré d'une page de libération montre que la, situ la situation des 5% de personnes les plus riches et les 5% les plus pauvres à 62 ans. Le graphique montre qu que 25% des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans et seulement 5% des plus riches. À 65 ans, la situation serait pire puisque ce serait au moins 32% des pauvres qui seraient morts au lieu de 6% des plus riches. Euh, trois autres approches montrant, le, illustrant la même inégalité. La première, c'est que l'écart de l'espérance de vie des 5 les plus pauvres et des 5 les plus riches est de 13 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes. La deuxième, ben, à 35 ans, l'écart de l'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre est de 6,4 ans pour les hommes et de 3,2 ans pour les femmes. Et cet écart n'est pas corrigé par la retraite anticipée. Elle se retrouve dans la durée inégale du temps de retraite. Troisième approche, lors de la première année de retraite, une incapacité apparaît pour les 21% des agriculteurs, pour 20% des ouvriers, pour 15% des employés et pour 12% des cadres. Sinon, une étude très récente sur l'étape de mortalité effectuée par Lochkin en 2022, reprise par Michael Zemmour, partage avec une médiane, donc partage en deux la moitié au-dessus, la moitié en-dessous des hommes de 50 ans selon leur revenu. Donc chaque moitié, contrairement au graphique, ne contient pas seulement 5% des plus pauvres ou des plus riches, mais comprend des millions de personnes. Et dans la partie moins favorisée, il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas pauvres. Et ces personnes-là vont subir les conséquences que l'on va voir. Donc la moitié la plus modeste présente 30% de risque d'avoir moins de 10 ans de retraite. C'est énorme. Et 15% n'auront pas de retraite du tout. Et l'autre moitié a des risques bien moindres. Respectivement, c'est 10% qui risquent d'avoir seulement 10% de retraite et quasiment pas qui n'auront pas de retraite. En conclusion, ben, vaut mieux être riche et en bonne santé. Les personnes les plus démunies qui ont eu un travail mal payé et souvent pénible n'auront pas de retraite, ou bien une retraite très courte si l'âge de départ recule. Et le départ à 60 ans sera une perte de 2 ans de durée de retraite pour 12% des plus modestes et 9% des plus aisés. La diapo suivante illustre un événement supplémentaire qui montre que le recul de l'âge augmente les inégalités sociales. On peut imaginer une personne pour qui ça ne changerait pas grand-chose de partir à 65 ans. Une personne qui a été relativement privilégiée, qui a fait des études longues jusqu'à 23 ans, qui a travaillé dans des conditions correctes pendant toute la durée exigée de 43 ans. Donc elle arrive 23 ans de départ, plus 43 ans de travail, départ à 66 ans. Si on lui impose de partir à 65 ans, ça ne va pas trop la gêner. En revanche, tous les exemples qui sont cités dans la diapo... Eux, ça va leur coûter cher. Le chômeur à 62 ans, bah, c'est évident qu'il va subir pendant trois ans de plus la galère. et Il faut rajouter que 21 des plus de 55 ans sont déjà au RSA et que le taux d'emploi des 60-64 ans est de 33 donc ça concerne vraiment beaucoup de monde. Au sujet du travail pénible et usant, bah, il est évident que plus on va travailler, plus on va être usé. Et à l'inverse, l'expérience montre que le départ en retraite représente une sorte de libération. Et donne l'impression de rajeunir. L'explosion des arrêts, on reverra ça dans la détaillera ça dans la diapositive suivante. Donc en conclusion, ben, travailler tôt dans un métier pénible, c'est avoir une petite retraite pendant peu de temps. On peut ajouter que la réforme des retraites va pénaliser davantage les plus modestes. Si on regarde toutes les personnes qui sont mortes à la retraite avant la retraite, c'est 12% aujourd'hui, ce serait 14% demain. Ça concerne évidemment les hommes de 43 à 58 ans parmi les 40% les plus modestes. Donc 40% les plus modestes, ça veut dire qu'il y, y a des millions de personnes qui sont concernées. Pour ceux qui auront une retraite inférieure ou égale à 5 ans, c'est 21%. Aujourd'hui, c'est plus de 24% demain. Et pour ceux qui auront une retraite inférieure ou égale à 10 ans, c'est 32% aujourd'hui et 37,6% demain. Ça pénalise vraiment les plus modestes de le fait de reculer l'âge de départ diapositive importante, et que signale très peu le corps et pas du tout le gouvernement, c'est que faire travailler les gens plus longtemps, ça a des conséquences sur d'autres comptes. Certes, ça va améliorer en partie le compte des retraites, mais ça va en dégrader beaucoup d'autres. Pour un montant de quasiment 5 milliards, c'est 4,88 milliards sur le graphique. C'est pas négligeable, ça représente quand même un tiers des économies espérées par le gouvernement. Autre façon de voir les choses, selon l'OFCE en 2027, certes, il y aurait 600 000 retraités en moins, mais il y aura 215 000 chômeurs en plus. Donc, vous voyez sur le graphique que ce départ en au retraite augmenterait de façon très forte les pensions d'invalidité de 1,8 milliard, les allocations chômage de 1,3 milliard, les indemnités journalières de la Sécurité sociale, il y aura plus de malades de quasiment 1 milliard, et aussi le RSA, l'allocation handicapée, etc. Autre argument, c'est qu'aujourd'hui, les retraités bénévoles travaillent pour rien. Et ça compte dans la société, y compris dans la vie publique. Près de 63% des maires sont des retraités. Ils représentent aussi 37, plus de 37% des conseillers municipaux, plus de 27% des conseillers régionaux et territoriaux, plus de 41% des conseillers départementaux, 5%, 56% quasiment des communautaires, sans parler de toutes les présidences d'associations bien utiles qui pallient aux insuffisances de l'État. L'un des contre-arguments que l'on peut opposer aux réformateurs capitalistes, c'est que l'âge de dépens en retraite est déjà en cours d'augmentation depuis 2010. Les prévisions du COR, le Conseil d'orientation des retraites, prévoient qu'il atteindra un peu moins de 64 ans en 2042. C'est ce que montre le graphique en bas à droite de la diapositive, qui représente l'évolution de l'âge moyen de départ en retraite au cours du temps. Cette augmentation est due en grande partie aux réformes des 30 dernières années qui ont augmenté le nombre d'annuités nécessaires pour partir en retraite à tout plein. On prévoit que les travailleuses et les travailleurs vont partir plus tard que l'âge minimal pour avoir une pension suffisamment élevée. C'est l'évolution qui va sans doute se passer durant les prochaines décennies. Le projet de la réforme Macron, c'est d'augmenter l'âge minimal auquel on peut partir de 62 ans aujourd'hui à 64 ou 65 ans en 2032. Il faut bien distinguer l'âge minimal de départ ou l'âge d'ouverture des droits et l'âge moyen de départ qui est représenté sur le graphique. Aujourd'hui, l'âge d'ouverture des droits, c'est 62 ans. Mais n'ayant pas acquis les 42 unités d'emploi cotisées nécessaires pour partir à top plein, beaucoup de travailleuses et de travailleurs sont obligés d'aller au-delà pour obtenir les unités supplémentaires qui leur permettront de partir avec une pension de retraite plus élevée. Et ce processus, va augmenter durant les prochaines décennies. L'objectif du gouvernement Macron finalement, c'est sans doute d'obliger, d'accélérer et de pérenniser ce processus d'augmentation de l'âge de départ qui est déjà en cours. Les réformateurs capitalistes ont une méthode consistant à faire passer des attaques majeures contre les travailleuses et les travailleurs par des petites améliorations qui bien souvent se tenteraient dès la réforme passée. Cette réforme n'échappe pas à la règle, le gouvernement a promis des aménagements pour ceux et celles ayant subi les emplois les plus pénibles. Aujourd'hui, un dispositif de compte pénibilité est en cours, permettant à ces travailleuses et travailleurs de cumuler des points pénibilité via un système individualiste, leur permettant un départ anticipé à la retraite. Les promesses d'amélioration des dispositifs existants sont à l'heure. Le gouvernement Macron a supprimé en 2017 les risques chimiques, le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations des dix facteurs de pénibilité permettant de cumuler ces points. Les réformateurs ont promis de prendre en compte les carrières longues. C'est aussi un leurre. Aujourd'hui, le dispositif de départ anticipé pour carrière longue prévoit un départ anticipé à 60 ans au lieu de 62 ans, pour les travailleuses et les travailleurs ayant commencé à subir l'exploitation capitaliste avant 20 ans. Ils subiront aussi le recul de l'âge de départ. Le départ anticipé sera fixé à 62 ou 63 ans. Mais la plus grosse arnaque du gouvernement, c'est sans doute la énième promesse d'une retraite minimale. Depuis 2003, elle est inscrite dans la loi mais jamais appliquée. Elle est censée correspondre à 85% du SMIC net, donc hors cotisation sociale, ce qui donnerait 1130 euros net en 2023. Cette pension faible ne concernerait que ceux et celles ayant toutes leurs années toute leur de cotisation, c'est-à-dire 42 ans, et qui pourraient obtenir une retraite à taux plein. De plus, le taux de remplacement moyen est aujourd'hui de 75% pour les salariés partant en retraite. Le gain pour un salarié au SMIC est de l'ordre de 10%. Il passerait de 75% à 85%. Pas de quoi améliorer, les très faibles retraites dues en majorité au manque d'années de cotisation et qui ne seront donc pas concernées par cette retraite minimale accessible uniquement aux salariés ayant toutes leurs années de cotisation. Face à toutes ces attaques, la priorité c'est de repartir à l'offensive. Répondre point par point à un gouvernement pro-capitaliste malhonnête ne suffira pas. Il faut avancer nos propositions, en créer des nouvelles et aller plus loin que le simple retrait de la réforme pour améliorer le système de retraite et partir en retraite plus tôt et avec des meilleures pensions. C'est une condition nécessaire pour inverser le rapport de force. Les richesses produites, c'est-à-dire la valeur ajoutée, est divisée entre profits accaparés par les capitalistes et salaires. On le voit sur le graphique, qui représente la part des salaires en pourcentage de la valeur ajoutée. Celle-ci a diminué nettement depuis les années 80. Cette diminution a eu pour conséquence, ou plutôt pour cause, une augmentation des profits des capitalistes. Il y a donc largement de quoi augmenter les salaires. C'est une question de rapport de force entre capital et travail. Les salaires se répartissent entre salaire net, qui va dans la poche des travailleuses et des travailleurs, et salaire socialisé, qui sont les cotisations sociales, consacrées en partie au financement des retraites. Pour améliorer le système de retraite, il faut réclamer une augmentation de la valeur ajoutée consacrée au financement des retraites, c'est-à-dire une augmentation des cotisations sociales, ou salaires socialisés, mais sans perte de salaire net. Cette augmentation doit être prise sur les dividendes des capitalistes, c'est donc bien une augmentation des salaires et une diminution des profits capitalistes qu'il faut réclamer. Dans un premier temps, lutter contre la fraude sociale des entreprises qui refusent de payer leurs cotisations et augmenter les salaires des femmes au niveau de ceux des hommes pourrait rapporter les 10 milliards du pseudo-déficit avancé par le gouvernement. L'un des grands arguments des réformateurs des retraites depuis les années 90, c'est la nécessaire harmonisation du système de retraite. C'est d'ailleurs pour cela que le projet de Macron prévoit la suppression des régimes de retraite plus avantageux que le régime général. L'harmonisation pour les capitalistes est toujours l'harmonisation vers le bas des droits des salariés. Ce qu'il faut revendiquer, c'est une harmonisation par le haut. Avec une retraite à 60 ans maximum, un taux de remplacement plus élevé pour tous les régimes, aujourd'hui, Solidaire revendique 75% de la moyenne des salaires bruts des 10 meilleures années. Une augmentation du taux de cotisation vieillesse, mais sans perte de salaire net pour les salariés, ce salaire socialisé supplémentaire doit être pris sur les profits. Aujourd'hui, il est nécessaire d'augmenter le taux de cotisation vieillesse de 5 à 10 points, poursuivre la revendication de Solidaire d'une retraite à 60 ans, à 75% des salaires bruts des 10 meilleures années. L'indexation des retraites sur le salaire moyen et non plus sur les prix doit aussi faire partie de la revendication, car cette indexation est responsable d'une grande partie de la baisse des pensions depuis les années 90. Le combat sur les retraites doit s'accompagner à un travail de réflexion permanent sur leur caractère anticapitaliste, sur leur place dans l'emploi et dans le capitalisme. On oublie bien souvent, ou on ne le dit plus, que la retraite est avant tout une période de la vie libérée de l'emploi, ne plus être subordonné à un employeur en sortant du chantage au salaire après 60 ans, c'est avant tout ça la retraite. Le combat syndical, c'est en grande partie une conquête pour des temps de vie libérés de l'employeur. Que ces temps soient conquis sur la durée d'emploi quotidienne, hebdomadaire, sur l'année avec les congés payés, ou sur la carrière complète avec la conquête d'une retraite à 60 ans par exemple. C'est aussi une manière de réfléchir à la manière dont on partage le travail. Un travailleur qui part en retraite, c'est un emploi qui se libère presque systématiquement. En conclusion, le combat pour les retraites est global et il faut le sortir des réflexions uniquement comptables dans lesquelles on cherche à enfermer. C'est une bataille idéologique, culturelle et surtout politique. La sécurité sociale dont font partie les retraites ne peut être séparée de la réflexion sur l'emploi et le travail. Par ailleurs, il faut sortir également une vision individualisée dont les retraites à points sont la caricature et politiser ces questions. La retraite est un droit politique, on ne finit jamais sa retraite. C'est toujours un droit garanti collectivement par la solidarité de classe des travailleurs et des travailleuses entre elles. Pour passer à l'offensive, il faut nécessairement s'approprier notre revendicatif. Il contient des revendications de justice sociale avec l'amélioration du droit politique à la retraite, de solidarité, partir à la retraite à 60 ans, c'est libérer des emplois pour les jeunes qu'ils souhaitent, sur l'égalité euh, femmes-hommes en réclamant une égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour Solidaire, la retraite, c'est 60 ans à 75% des meilleurs salaires bruts et minimum 1700 euros net. Concrètement, cela veut dire revenir sur la réforme dévastatrice des 30 dernières années, mais aussi obtenir des choses nouvelles. On revendique la retraite à taux plein à 75% des meilleurs salaires bruts pour toutes. Elle doit être la norme, alors qu'aujourd'hui, elle est mise à mal par l'augmentation du nombre d'annuités d'emploi nécessaires pour l'obtenir. Ce nombre d'annuités est passé de 35,5 années en 1990 à 42 ans aujourd'hui, pour bientôt atteindre 43 ans. Nous revendiquons une retraite à taux plein après 37,5 annuités d'emploi, et une suppression du systèmes de décote. D'autre part, pour Solidaire, aucun retraité ne doit toucher une pension inférieure au SMIC, que nous revendiquons aujourd'hui à 1700 euros net. Nous défendons une retraite par continuité du salaire qu'on appelle parfois par annuité, c'est-à-dire une partie de notre salaire qui continue à la retraite. Ce système par continuité du salaire est à la base de la retraite de la Sécurité sociale, qui constitue le premier étage des pensions de retraite. Il s'oppose radicalement au système à points des retraites complémentaires obligatoires type Agir Carco, qui en constitue le second étage. Solidaire revendique donc l'assimilation des retraites complémentaires à points dans le régime général par continuité du salaire. Pour Solidaire, les salaires de référence qui servent au calcul des 75% des meilleures années doivent être pris sur les 10 meilleures années. Aujourd'hui, ce sont les 25 meilleures années qui sont prises en compte. Ce changement augmentera mécaniquement le montant des pensions de retraite. Pour financer ces revendications, il est nécessaire d'augmenter le taux de cotisation vieillesse de 5 à 10 points. Solidaire revendique une augmentation des cotisations vieillesse, mais ces cotisations vieillesse ne doivent pas engendrer de pertes de salaire net pour les salariés. Elles doivent être prises sur les profits capitalistes. Nous revendiquons également la mise en place d'une cotisation sociale sur les dividendes des entreprises pour faire cotiser l'ensemble des richesses produites que les travailleurs et les travailleuses sont les seuls à créer. Les réflexions continuent à Solidaire pour améliorer notre vindicatif. Elles se font notamment au sein de la commission de protection sociale à laquelle on invite tous les syndicats à participer. Elles portent sur les grands principes qui sont à conserver, à savoir un système par répartition, un système à prestations définies par continuité remplacement des meilleurs salaires, et sur son caractère distributif, avec le salaire socialisé comme mode de financement d'une solidarité de classe entre les travailleuses et les travailleurs. On continue à réfléchir aussi aux revendications de solidaires et à leur sens politique, notamment au minimum de pension, au SMIC revendiqué, 1700 euros net, aux annuités ou encore à la durée de cotisation pour avoir le taux plein. Comment se battre contre le discours du j'ai cotisé, j'ai droit pour faire plier le gouvernement et son projet de réforme, ben pour Solidaire, il n'y a pas 36 solutions. Nous en connaissons une qui, en tout cas, nous paraît la meilleure et la plus efficace, en tout cas, savoir donc ben, la construction du rapport de force. Et pour cela, nous avons un outil principal, la grève et la manifestation. Celle-ci s'élabore dans le cadre collectif de l'Assemblée Générale, qui est en quelque sorte euh, bah, le poumon de la grève. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, euh, quelques généralités donc, euh, sur le droit de grève. Euh, simplement, euh, pour ceux qui, celles et ceux qui souhaiteraient un peu plus de détails, euh, vous pouvez vous référer à la fiche numéro 7 sur, euh, sur nos droits, hein, euh, qui est euh, consacrée au droit de grève en huit questions, et euh, donc qui est disponible sur notre site ou en version papier. Alors, rappelons que la grève, c'est un droit constitutionnel garanti par la loi. Pour se mettre en grève, rien de plus simple pour les salariés du secteur privé. En effet, sur des sujets, bon, là, pour le coup, de nature interprofessionnelle, mais pour tout sujet, en fait, revendicatif, que ce soit les salaires, emplois, conditions de travail, il suffit d'un appel syndical là, en l'occurrence interprofessionnelle, euh, qui soit repris sur tout support, hein, euh, que ce soit des tracts, que ce soit des affiches, euh, ou immatériels comme les réseaux sociaux, pour pouvoir se mettre en grève. Il n'y a pas d'autre formalité que cela. Tout salarié a le droit de grève, quelle que soit la taille de sa boîte, et euh, cela va euh, de l'entreprise artisanale euh, à la firme multinationale. Pour le secteur public, les choses sont un petit peu plus compliquées car euh, il faut, pour pouvoir se mettre en grève, qu'il y ait un dépôt d'un préavis de grève, généralement déposé 5 jours francs avant la date prévue, par une organisation syndicale représentative comme l'est d'ailleurs solidaire. C'est également le cas pour les entreprises à statut, et euh, comme celles délégataires de services publics, euh, par exemple la SNCF. Et pour certains secteurs, comme l'éducation nationale, ou les transports, encore comme la SNCF, il y a une obligation encore supplémentaire, des secteurs considérés comme sensibles visiblement, car il faut enfin se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Lorsque la grève est déclenchée, le but est évidemment de la faire durer et de l'amplifier parce que le but, c'est d'obtenir un rapport de force suffisant, à même d'obtenir la victoire et de faire plier le gouvernement. Cela nécessite l'implication, si possible, de l'ensemble des grévistes, réunis en Assemblée Générale, afin de faire vivre la vie démocratique du mouvement social. L'AG est ainsi un lieu de débat où le respect de la parole prime et là où se décide alors, De préférence sur le lieu de travail, les actions à mener, l'ensemble des modalités, de notamment logistiques de l'action de grève, hein, l'organisation de piquets par exemple, et bien évidemment la reconduction de la grève. C'est donc euh, un lieu de débat, mais également de formation, conclue généralement par des décisions. Elles sont organisées généralement le matin pour décider de l'emploi du temps de la journée et de la reconduction éventuelle du mouvement. Il est utile, à notre sens, qu'elle soit préparée le plus possible en intersyndical, afin que les débats puissent être constructifs et aboutir à des décisions. Et permettre, ainsi, si le contexte est favorable, de reconduire le mouvement. L'idée est de tenter le plus possible d'aboutir à un consensus. Et si celui-ci est, est malheureusement impossible il peut être recouru à un vote à main levée. L'AG, c'est le cœur de l'organisation de la lutte, et surtout de son auto-organisation. Alors, à votre auto-imagination